Salut Nous sommes pour une nouvelle vidéo. On est sur héros et généraux. Euh, on affronte euh, des gens en Bretagne. C'est l'Amérique qui est arrivée jusqu'à nous. On a pas mal d'alliés. Visiblement, j'ai un copain au cas cacarabineur. Euh, J'étais en train de me dire euh, qu'il me faudrait euh, un fantassin qui soit bon à la fois à distance et à la fois au corps et corps peut-être pas avec un cas carabineur. Euh, peut-être plus un, un geoware. C'est le genre de truc qui tire vachement loin si jamais on a le bon viseur. Euh, ça coûte pas cher à débloquer, hein, vous l'avez de base. Et euh, une clé à molette. Donc, idéalement, il aurait une clé à molette, un gros sac de soins et un geoware. Avec viseur. Voilà. Ça m'a l'air pas mal sur le principe. Je me suis un peu raté, c'est pas grave. Je voulais sauter sur le toit pour l'éviter parce que lui il m'avait bien vu. Ah ils sont 6. Bon, J'ai pas le bon soldat pour prendre les points, mais il faut que je monte mon ruban pour avoir le de prise de points pour avoir le no cam. Bon, ce qui devait arriver, à... je suis devait arriver, arriva, je suis mort. Euh... J'ai presque envie de me mettre sur le toit de l'église. Y'a pas de spawn plus intéressant Ah rip. Non c'est quand le point A3 était discuté qu'on avait le spawn. On l'a plus. Presque envie de me mettre sur le toit de l'église. Bon si on perd A4 j'irai sur le toit de l'église probablement. On voit pas grand monde. Là y a un type en moto Et On a du soutien de blindés Je vois absolument personne mais le point tombe quand même un allié mais où sont ils nom de dieu je l'ai manqué je l'ai pas vu what j'ai pris un tir de dégâts par complètement autre part mais bon Ne prenons pas de risque, allons nous glisser dans l'église. Comme ça au moins je serai là pour défendre. On va arrêter de courir pour pas arriver essouffler tout là-haut. Non, idéalement je reste dans l'église et je vise dehors quand même. Oh. On va peut-être utiliser l'espèce de meurtrière là. Tire à la tête par un au fusil. pas eu l'occasion de voir. C'est frustrant ce genre de truc. Je pense que c'est quelqu'un qui est près de leur spawn de A4. Ah, y a 4 Ah, y'a un type là-haut. sais pas si j'ai attendu suffisamment longtemps Pour recharger complètement le pistolet, c'est bon Hop, voilà Il voit des gens vraiment Ou il tire au pif et j'ai défendu je le vois un deuxième deuxième il est là haut Vous avez vu ils viennent tous là-haut Je sais pas comment ils sortent de là Ah peut-être qu'ils grimpent juste sur les bords Comme ça Il y a potentiellement quelqu'un juste ici. Je pensais qu'il serait plus loin. Et il y a un autre type là-bas. Au moins, je l'ai emporté avec moi dans ma tombe. Je pourrais aussi jouer au P8 Parabellum. Euh, parce que si j'ai aussi le dernier petit fusil à débloquer Je suis sur le, le chemin du dernier morceau du dernier De la dernière étoile de ruban depuis très longtemps Alors cette arme elle est pas géniale en soi Mais c'est toujours mieux d'avoir une arme mitrailleuse Si je tombe sur quelqu'un comme ça On va préférer Cette arme là, voilà. Le deuxième est peut-être dans le même coin. Oh, il y a quand même beaucoup plus d'armes, d'armes mitrailleuses, genre des MP40 qui traînent que des cas carabineurs. Donc, si on veut avoir les deux, d'accord, il y a un sol là et je le touche pas. Et c'est maintenant que je le tue. Un peu tard. J'ai vu un type là. Voilà un autre. Oh comment j'ai pu rater celui-là Heureusement on a une MG alliée dans le secteur. Nickel. Oh là les pauvres Ils ne voient rien venir Et là ils sont morts de par un toit Elle est pas super cadencée cette MG Mais ça suffit pour les abattre MP je me trompe toujours Il y avait quelqu'un là Je savais pas si c'était quelqu'un Pas attendu de le pointer Premier de la partie avec 13 kills et 4 morts Là, tu vas pas toucher à mon pote toi. Voilà, cette distance là, la MP, elle fait aussi le taf. Hein. Si vous zigzaguez trop, je vous mitraille et on n'en parle plus. Il a un bon spot lui. Alors visiblement il y a quelqu'un qui est rentré. Je sais pas où. Quelqu'un qui est sorti. Ah Oh Sur le toit. Et c'est lui qui a l'arme son soviet. Euh, beaucoup, beaucoup. <coughs> bah, exactement la, la, la MP que j'avais. Il y avait quelqu'un sur le toit. Alors, on est trop ébloui de ce côté-là. Ne le tentons pas. <coughs> Il est là. Y a visiblement des gens qui veulent mitrailler de mon côté. J'ai vu un type bouger. Là, il y a un truc, ouais. Là, on est beaucoup plus au soleil et beaucoup plus visible à mon avis. Oh yeah, il est mort. Pas besoin que je m'en charge. Il y a un type là-bas. Est-ce que Trailer est mort Non, visiblement non. Oh, là par contre, trailer, il s'appelle. Ah, par contre, s'il est pas mort... Euh Il un type là. Caruba résistance aux dégâts. On voit vraiment rien sur la fenêtre, mais. Comme les fenêtres sont toujours au même endroit. Un type qui. Allez, on va se cacher. Je veux pas mourir. Je suis un type dans la maison, mais. à ah, la ligne des 4 Oh, il y a des gens là-bas. Voilà. Je veux bien aller dans l'église. Mais... Faut que j'arrive à y rentrer. Ah, je suis pas. Ah, ah, J'ai pas été efficace J'aurais dû tourner de l'autre côté en fait Pour rentrer dans l'église Pas été super malin de le tenter comme ça Trop mauvaise cette arme On se fait tuer Je le vois il est dans la maisonnette Oh je l'ai pas eu à mon avis il est eu plus vite que moi Il y a plusieurs gens Oh. Trailer tu vas mourir Sauf que cette fois ci je vais te tuer En étant encore dans les buissons Non parce qu'il y a une maison devant Je sais pas ce qui me tue là mais Un type dans l'église Enfin sur le toit Et ça gêne personne j'ai pas vu s'ils avaient eu des renforts, il y a l'heure, ouais, 17h22, ouais, ils ont eu récemment des renforts, ce qui explique qu'on euh, a l'impression qu'ils ont quasiment pas perdu de fantassins alors que nous on en a perdu. Lui, tu veux que je te le donne ah, Pas besoin. Quoi Tu ah, tu veux un coup de soin Ah bah. Ça m'apprendra à faire attention à mes alliés qui sifflent et qui qui me tirent dessus. en train de perdre le point si jamais Très bien de fermer la ligne des deux mais... Mais, mais, mais, mais On va plutôt passer tué, pardon. Je récupère son arme. Je couvre le passage. Il a sauté non Non il a juste un peu avancé Je sais pas si on peut arriver à entendre les pas Je me doutais. Tenter de la grenade. J'ai failli l'avoir. Failli. Bon au moins ils ont terminé la ligne avant qu'on perde le point. Déjà ça de gagner. Je suis premier en score. Notre chef de Des squads continue à penser qu'il faut attaquer. Je n'en suis pas certain. Si on défend pas, on va se faire rect tout simplement. Ça s'appelle virus renommé. J'ai vu une arme qui portait le même nom. C'est peut-être exactement cette arme. Et je sais pas pourquoi je me promène ici alors qu'il n'y a plus personne. Mais ça tire là-haut, je me dis. C'est possible, c'est les alliés? Ah, il y en a un autre qui est rentré. Bon, on va changer de personnage. Je pense que des grenades peuvent être utiles si jamais ils sont toujours dans une minorité de salles. On a perdu la ligne. Je pense qu'on a perdu la bataille. Pourtant on était beaucoup. Ils sont encore beaucoup plus. Voilà. Et 2 en moins. 2 sur 6. Qu'est-ce que vous voulez faire Il devait être 8. Hein. Bon. On se sera bien défendu quand même. Et là on a l'ordre attaqué commissariat. Ah bravo C'est bien d'avoir changé l'ordre mais c'est un peu tard